Merci, Merci. Deux, de Et je suis très, très, très émue, je ne m'attendais pas à être submergée dans, comme cette façon, peut-être un peu Baradie, <rires> sans César. mais euh, voilà, oui, je, suis, je suis bouleversée de voir tout ce monde aussi de, de cette co cohésion aussi autour d'un texte qui, qui dit beaucoup de choses très fortes sur ce monde, qui met en en mots, une jeune femme euh, qui n'a jamais eu la parole. Et euh, grâce à la, euh, au pouvoir euh, de mes mots, j'essaye je, de la lui donner, de, la, de lui redonner une dignité. Et euh, il me semble que euh, chacun y a droit. Et il euh, y a beaucoup de, de passages qui traitent de ça. Ne jamais laisser la dignité comme ça s'étioler, la rendre accessible à tous. Et effectivement, la, la littérature peut être un moyen de la restaurer. Et euh, c'est ce que j'essaye. Euh, de montrer avec ce texte à quel point tendre un livre ce n'est pas un acte anodin dans une vie ça peut être un acte qui réhumanise une existence, ça peut être quelque chose qui l'ensoleille euh, voilà, Après, il n'y a pas d'angélisme la route peut continuer à être chaotique mais avoir au moins contre-soi un livre c'est quelque chose de très important et c'est euh, profondément un livre qui rend hommage à la littérature parce qu'elle est à mes côtés depuis toujours et je suis très très fière aussi de que, que mon nom soit associé euh, au nom de Régine de Forges. Je remercie vraiment euh, voilà, les enfants de, de Régine, les membres du jury, la ville de Limoges qui m'a merveilleusement accueillie, qui soutient ce livre, qui est un livre vraiment engagé. Et je pense que Régine de Forge aurait été très très heureuse euh, de le lire et qu'elle aurait soutenu aussi ce texte, parce qu'elle avait cette fois là elle était romancière et aussi une, une femme engagée, et je suis fière d'être dans cette filiation. Voilà, merci aux éditions Belfond aussi, qui est mon éditeur, d'avoir quand même trouvé ce livre et d'avoir su le faire vivre comme ils l'ont fait vivre. Je suis ravie, merci. Merci. Un mot de Jérémy de Un petit mot, on voit très joyeuse le show de Yannine. Oui, alors, avec euh, ma soeur Léa et mon frère euh, Franck, ainsi que les membres du jury, ben, on a eu l'extrême le, plaisir de voir que c'était le, le texte d'Astrid qui avait été choisi, qui s'est euh, très largement euh, détaché du, du lot. Et effectivement, je pense que notre mère aurait adoré suivre et aurait euh, adoré Astrid. Voilà. Juste... Un mot de membre du jury. Juste rappeler quand même une chose qui est assez jolie, c'est que si vous trois, vous êtes membre du jury, vous n'avez qu'une seule voix. Parce que Régine disait dans ses mémoires, euh, mémoire qu'elle devait défendre à Limoges, elle disait J'ai aimé trois hommes, je ne vois pas pourquoi je leur aurais fait un enfant à chacun. Et nous, on s'est dit oh, Tiens, on va le faire qu'ils puissent se chamailler vraiment, et on va leur donner une seule voix. Ah, voilà, ça, ça a marché, ils sont bien chamaillés, c'est bien. Non, je, je reviens sur ce qu'a dit c'est vrai que euh, euh, Régine aimait les textes engagés, les textes qui étaient là pour dire que... Pour faire avancer les choses. Et dans ce sens, moi, c'est là que le texte d'Astri m'a convaincu. C'est un texte qui m'a qui va chercher loin en nous, qui nous pose des questions. Qu'aurais-je fait Comment aurais-je Comment on peut se laisser porter Je trouve à l'acceptation, ou le refus. Et c'est un livre malin, intelligent et, et assez provocateur. Régime dans la record, on Merci, Yves Châtelet, Ivo et est membre du jury. Troisième enfant d'origine, allez-y. L'écrivain de la famille, Non, mais bah, on, est, on est très heureux. On ne sait pas, Chamagnon, on était d'accord tous les trois sur, sur, sur la détestation. Donc euh, voilà, on est très heureux et effectivement, je pense que maintenant, on va récupérer. Merci, Yves Châtelet, membre du jury. Non, mais c'est assez beau de voir les trois enfants comme ça, en empreint de flambeau de, de leur mère. Je crois qu'on ne pouvait pas imaginer mieux pour Régine, elle serait très heureuse de, de vous voir ici. Moi, c'est au nom de l'amitié que je me suis joint à vous, vous m'avez accueilli, je crois. Une amitié très fidèle, très sincère, comme vous le savez depuis très longtemps, euh, de femmes, d'écrivains, euh, et aussi euh, de combattantes de, pour la, la citoyenneté des causes qu'on a beaucoup défendues ensemble, Régine et moi. Et euh, je crois, Astrid, qu'elle attendait votre vie, et elle l'a. Et elle est heureuse pour vous. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, pour ces belles paroles, on va, va s'arrêter. donc, long, longue vie à ce prix, merci beaucoup, et donc la mairie vous invite à boire un cocktail, merci, merci, merci beaucoup. À vous. Merci à merci infiniment. Merci de votre présence et...